Bienvenue dans ce nouveau live, alors ici sur Facebook et par ici sur Instagram. Bienvenue à tous, on va vous laisser quelques secondes et quelques minutes pour arriver. Euh, on a beaucoup de choses à vous dire, c'est pour ça qu'on va pas perdre trop de temps. On s'est engagé sur une demi-heure, on va essayer de la tenir. Voilà, donc le, le sujet aujourd'hui, le thème de ce nouveau live, et donc c'est vraiment euh, pour les euros, pour réussir les épreuves orales. Alors c'est plutôt euh, destiné aux candidats du CRP 2022 parce que bah, vous, vous y êtes. Mais évidemment, si parmi nous aujourd'hui il y a des candidats au CRP 2023, c'est toujours bon à prendre hein, comme information. Ça peut être un, un plus. Donc, l'idée aujourd'hui c'est de vous parler avec Aurélie, donc, qui est notre directrice pédagogique chez Fort-Prof, vous faire un petit rappel des épreuves évidemment et vous donner surtout les bons conseils pédagogiques, méthodologiques, de révision, mais aussi pour le jour J donc on va, on va commencer comme ça. Oui Claudia, j'allais le dire, il y aura un replay, tout à fait. <rire> euh, si vous devez partir avant, il n'y a aucun souci, on vous proposera un replay dès la diffusion du live, euh, donc vers 14h hein, sur YouTube, mais en fait immédiatement sur Facebook et Instagram, il sera disponible en replay. On a euh, à la technique Jean-Paul et Yves qui, nous, euh, qui répondent à vos questions sur le chat, notamment s'il y en a, mais vous verrez, on, on balaye quand même assez large. Donc ouais. on, si vous, vous attendez jusqu'à la fin du, du live, vous aurez en général toutes les réponses. On essaiera d'aborder hein, par épreuve, ouais. donc euh, patientez si vous avez des questions plus spécifiques euh, sur certaines épreuves. On va y venir. Donc, ça devrait arriver. Un coucou à nos stagiaires aussi, la pro Marie Curie, mmh. parce que je sais, j'en ai vu, que c'était inscrit à ce live, euh, Tiffen notamment. Donc euh, bonjour à vous, on espère que ça va, que vous tenez bon. Ne lâchez rien de toute façon, on arrive bientôt au bout. Et vous avez fait déjà une bonne partie. Ouais. Et les retours sont, sont positifs. On donc accrochez-vous. Ouais, on a des super euh, retours, euh, C'est vrai. Là, là c'est vraiment la pour le coup la dernière ligne droite. Là, on ment pas. <rire> c'est vraiment la dernière des dernières. On va y aller si ça, si ça vous va, Aurélie aussi. Allez, c'est parti. Si tout le monde est prêt euh, partout. S'il y a jamais y a des soucis de son, n'hésitez pas à nous le noter hein, que ce soit sur Instagram ou, euh, ou sur Facebook. Euh, donc là, comme on se l'est dit, les épreuves écrites sont passées que vous soyez satisfait ou non elles sont, elles sont passées de toute façon et maintenant il faut se concentrer sur les euros parce que vous savez les euros constituent quand même deux, deux, deux tiers de la note finale c'est euh, vraiment pas anodin donc il faut vraiment tout donner même si vous avez le sentiment que vous n'êtes pas assez préparé ou alors que vous avez tout misé sur les écrits c'est le cas de certains candidats et on n'est jamais satisfait complètement de soi donc c'est normal c'est ça et en fait finalement même si vous n'avez pas encore attaqué à préparer les euros bah, attaquer dès maintenant même si vous n'avez pas toutes les connaissances vous avez peut-être la chance de tomber sur euh, bah, sur une des thématiques que vous avez travaillé donc bon tentez-le et on sait aussi comme vous avez dû le voir cette année qu'il y a eu beaucoup d'absents sur les épreuves, on a vu on a fait un peu... Il y avait déjà moins beaucoup moins d'inscrits cette année et effectivement ouais. on l'a vu dans beaucoup d'académies hein, pour ceux qui nous ont communiqué les résultats ou qui ont été publiés, Jade Ah ouais, il y a des ouais. endroits où on est à moins 50% en, ah. en termes de, de, de présence, d'ailleurs on vous a fait un récap sur le site internet, c'est un tableau qui vous a donné un peu le, le récap de tout ça donc forcément on se dit qu'il y a plus de chances pour vous d'accéder aux euros on se dit que le jury prendra certainement plus de candidats pour avoir plus de choix aux euros. Donc, vous aurez une carte à jouer à ce moment-là et plus de possibilités de les convaincre, de vous choisir vous pour représenter, pour être un futur professeur des écoles. Donc, vraiment, vous l'avez compris, nous, on vous encourage à, à foncer, même si vous ne vous sentez pas forcément encore, encore prêt. Évidemment, pour nos stagiaires, bon, bah, vous, depuis le début de l'année, vous êtes préparés aux euros, donc bah, là, le conseil, c'est évidemment de, de suivre vos entraînements qui vont arriver bientôt. D'ailleurs, on fera, on fera un petit point là-dessus à la fin du live. Euh, sur ce qu'on vous propose pour réussir les oraux en termes de préparation. Revoir évidemment tous vos ressources, les retours de vos professeurs, vos cours, et puis bah, bien suivre les entraînements qui arrivent. Et ça devrait le faire. Oui, alors je vois une question. Hein. Ils, ils seront forcément indulgents aussi. Alors ils vont évidemment être scrupuleux à recruter et sélectionner les personnes justement à l'oral. Mais ils vont être indulgents cette année parce qu'évidemment, avec mmh. un changement de format, oui. ils ont calibré aussi leurs épreuves ils ont eu des consignes. Euh, aussi assez, euh, assez tardive. Donc, euh, vraiment, c'était une très bonne année pour vous, ouais, pour tenter le concours. Donc, on y va, on y croit. C'est vrai, mmh. finalement, cette réforme a, a eu aussi du bon <rire> là-dessus. Euh, donc, après, on va peut-être attaquer par se faire un petit rappel des épreuves, quand même, un rappel rapide, parce qu'on a eu des questions encore récemment, notamment sur les, les, les épreuves de PS. Donc, on va revenir dans l'ordre. Donc, vous le savez qu'on qu a deux épreuves orales d'admission, euh, qui sont donc notées sur 120 points. Et donc, on attaque avec la première épreuve, qui est l'épreuve de leçons, qui concerne les mathématiques et le français, qui est notée sur 80 points, euh, qui dure 3 heures. Donc, vous avez deux heures de préparation et 1 heure d'épreuve pour traiter les deux disciplines. Donc, pour rappel, vous aurez deux sujets, donc un sujet de français. Et euh, un, sujet, euh, un sujet de mathématiques qui sera accompagné, vous savez, d'un corpus de documents, donc manuels scolaires, traces écrites d'élèves, documents euh, pédagogiques. Mm. Euh, les sujets, pour vous donner une idée, Aurélie, hein, vous nous avez proposé quelques exemples. On avait par exemple l'identification de la phrase simple en c 1 euh, compré... exemple, ouais. ex... des exemples, hein, la compréhension de l'implicite d'un texte en c 1 euh, en maths, par exemple, ça pourrait être évaluer et comparer des collections avec des procédures numériques et non numériques, par mmh. exemple la moyenne section. Mmh. Ça peut être très vaste. Normalement, ce sont des thèmes qui vous parlent, <rire> mais ça peut être des exemples de sujets. Voilà. Vous savez que vous avez 30 minutes par discipline, hein, donc pour vous avez 10 à 15 minutes pour euh, votre exposé et le temps restant, lui, sera alloué aux questions avec le jury. Donc ça, c'est vrai pour les maths et c'est vrai pour le français vous savez ce qu'on attend de vous, je vous le rappelle, de savoir analyser, présenter une séance dans chaque discipline. Évidemment, là où on vous attend, c'est sur l'argumentation très explicite de vos choix pédagogiques et didactiques. Mmh, mmh, mmh. C'est là où vraiment on va, le jury va juger de vos connaissances. Alors, si on revient spécifiquement sur cette épreuve de, de leçons en français et en mathématiques, on a évidemment des, des conseils à vous donner sur la construction de, de votre réponse. Alors déjà, première chose essentielle, on, on le redit, mais il, il s'agit d'un mmh. exposé oui. et non pas euh, la simulation d'une situation de classe. Donc, euh, la, la façon dont mmh. on va présenter les choses sont bien différentes. Alors, euh, lorsque vous allez avoir le sujet, on, on va euh, évidemment vous recommander de construire votre réponse en prenant et en précisant toujours pour la leçon, hein, que ce mmh. soit en français ou en mathématiques, quel type de séance s'agit-il, quel est l'objectif de cette séance, parce que vous avez tendance à ne mmh. toujours bien le, le signifier, les compétences, bien évidemment, travailler euh, les dispositifs que vous allez utiliser et pourquoi, les documents également, alors euh, vous le reprendrez certainement en replay mais notez-vous bien cela pour euh, vérifier que vous, vous répondez et mmh, que oui, vous construisez ouais, votre avoir réponse. Petit, checklist. Donc les, les documents que vous allez utiliser et justifier pourquoi, hein, que ce soit ceux du, du corpus ou que, que vous souhaitiez en introduire un autre auquel vous pensez parce qu'il vous semble particulièrement important. Les réponses attendues aussi de la part des élèves, euh, les difficultés possibles euh, que, que vous, vous pouvez euh, imaginer. quelles possibilités évidemment de différenciation, de remédiation et puis sur quelles variables aussi didactiques hein, vous allez pouvoir euh, agir. Alors, dans les variables, si on prend un exemple en mathématiques, vous pourriez proposer une séance dans laquelle il y a un exercice de maths avec des consignes euh, très longues et euh, des éléments qui ne sont pas utiles pour répondre à l'exercice. Ça, c'est une variable. Ça va vous permettre de mesurer quels sont les, euh, les, les éléments que vos élèves vont retenir, euh, l'utilisation ou pas de la calculatrice, par exemple. Voilà, donc en tout cas, euh, pensez à euh, préciser, si, si, si vous introduisez, des, des variables dans la séance. Hein et les, les, le rôle, évidemment, votre rôle et votre positionnement pendant cette séance, et puis les attendus euh, que vous allez avoir, vous, par rapport aux élèves. Et évidemment, en fin de, de présentation, c'est de penser à faire une synthèse de, de la séance, hein, euh, en vous appuyant toujours, pour l'ensemble, sur les textes officiels, bien évidemment, oui. Oui. Et puis, euh, exercice qui n'est pas évident, mais pensez à bien gérer votre temps euh, parce que vous avez un temps qui est compté pour l'exposer et le jury sera vigilant à vous le faire respecter. Et donc, il faut euh, que, que vous ayez pensé à quand même introduire ces informations même si derrière, pendant l'échange qui suivra, le jury va vous faire compléter, oui, oui. va affiner vos, vos propositions. D'où l'importance de s'entraîner hein, sur le temps, ah sur, oui, sur, sur tout, ouais C'est extrêmement important. Euh, alors, bien évidemment, pour la partie entretien, euh, on peut être vite désarçonné par euh, des questions que peuvent oh, poser là, le ça. jury. Ils sont là pour ça, d'ailleurs. Donc, ouais, euh, ne vous inquiétez pas et ne vous laissez pas démonter. Il faut... Vraiment, vraiment, euh, mmh. vous montrer dans une posture d'écoute, euh, il faut être en capacité, vous, de savoir bien argumenter vos propositions et éventuellement de les faire évoluer et, et de justifier pourquoi. Euh, vous, vous les feriez évoluer au regard des échanges. Ça, c'est important. Hein. On a chaque année euh, eu aux, aux euros hein, des, des stagiaires qui euh, se sont laissés complètement décontenancés, qui n'ont pas soit défendu leur position oui, ou euh, au contraire, euh, se sont complètement tétés en n'étant pas dans, dans l'échange. Donc euh, voilà, soyez vigilants à tout cela. Euh, donc voilà pour les, les, les conseils oui. hein, les essentiels, Jade, pour euh, que la leçon euh, pour pas développer. Il ne faut pas oublier que là, vous, vous, êtes, vous arrivez aux euros. Donc en fait, c'est vraiment à, à ce moment-là que les, le jury va évaluer si vous êtes en capacité de, bah, de devenir vraiment professeur des écoles, en tout cas en mmh. formation. Ça veut dire d'avoir une classe aussi à la rentrée. Il hein, ne faut pas oublier ça. C'est à vous aussi d'être dans cette posture-là. C'est ça. Euh, l'enseignant c'est ça il faut faire attention à être le plus euh, euh, pragmatique aussi possible hein, euh, euh, ils sont là pour euh, rapidement euh, mmh, évaluer ouais, euh, si vous êtes prêt à prendre la classe et si vous allez savoir euh, faire preuve d'une d'une bonne logique, de, de bon sens oui. aussi par rapport à ce qu'ils vont vous renvoyer. Euh, attention bien évidemment à votre posture, la façon dont vous allez vous exprimer, le vocabulaire utilisé aussi, euh, si on prend l'exemple des mathématiques, hein, oui. souvent vous, vous allez parler de nombres à la place de chiffres, ce, oui. ce sont des petits détails, mais c'est important. C'est la rigueur. Euh, ouais. euh, et, il sera, et ce vocabulaire sera important. Euh, lorsque vous serez en face de vos élèves. Hein. Ouais, c'est des petits détails qui comptent mmh. et on sait hein, que parfois le CRPE est décroché ou pas décroché à, à rien, vraiment à, des, mmh. euh, à une virgule près, donc il faut vraiment euh, pas, euh, pas négliger ces détails-là. Alors, Jade, bien évidemment, on a souvent eu la question hein, de la part de nos stagiaires de notre promo, comment, à partir des épreuves écrites et après celles-ci, euh, s'entraîner. Alors, vous allez évidemment reprendre tout ce qu'on mmh. vous a mis à disposition, les conseils donnés par vos formateurs. Oui. Et puis, on met sur nos forums hein, mmh. à disposition des entraînements pour les leçons à partir du 25. On va travailler chaque semaine sur un sujet de leçon, euh, voilà on vous donnera les détails de, de l'exercice, venez participer et puis nombreux sont ceux qui, ont, euh, qui sont inscrits aux mises en situation qui là vont réellement les aider pour avoir un jugement oui. Euh, oui. le plus objectif possible dans la gestion du temps, du stress et du vocabulaire, vous ne serez plus dans votre groupe. Ouais. Euh, oui c'est ça, ou c'est que le, le, le but c'est que, en effet on, on y reviendra après plus en détail, mais le but c'est que quand même vous, vous, vous arriviez aux euros équipés et outillés, mmh. vous ne vous sentiez pas désarmés totalement, donc c'est vrai qu'on vous propose beaucoup d'outils à dispo mmh. euh, qui vous permettront bah, de vous sentir quand même un peu plus armés. Donc une fois qu'on a passé cette première épreuve de leçon, on enchaîne donc sur la deuxième épreuve euh, qui est composée donc de l'EPS, euh, de la partie motivation, hein, la fameuse nouvelle partie entretien de motivation et donc de la partie situation d'enseignement et de vie scolaire. On est sur une épreuve qui est sur 40 points. Vous savez que pour l'EPS, vous aurez 30 minutes de préparation. Elle sera notée sur 20 points, cette partie. Et vous savez aussi que pour le reste, pour la motivation et les situations, vous n'avez pas de préparation. C'est directement, vous êtes directement confronté au jury. En EPS, pour rappel, le jury vous proposera donc un contexte d'enseignement. Hein. Donc pour info, ça peut être le cycle qui sera donné, mmh. ça peut être la durée de la séquence d'apprentissage, on peut être sur la période de l'année, le, la le lieu de la séance. Mmh. Par exemple, en EPS, on va demander aux élèves de réaliser un e des efforts et enchaîner plusieurs actions motrices, évidemment dans différentes familles pour aller plus loin, euh, plus fort, plus, euh, plus vite. Hein. Bon. Voilà, avec tout, euh, tout ce contexte-là d'enseignement. Vous aurez aussi un objectif d'acquisition. Hein. Ça, normalement, ce sont des mots qui vous parlent. Vous, vous me confirmez dans le chat, mais normalement, c'est bon pour vous. Euh, donc, l'objectif d'acquisition pour la séquence, ça va être, par exemple, sous la forme de verbe euh, d'action. Donc, être capable de, être en mesure de. Alors, on est vraiment mmh. dans cette, dans cette idée-là. C'est ça. Et vous aurez aussi également un constat qui vous sera proposé par le jury, c'est-à-dire la description d'une situation d'enseignement dans laquelle les élèves rencontrent, bah, évidemment, un obstacle dans l'apprentissage. Mmh. Donc, ça, vous, vous partez de là vous savez que vous aurez également une APSA support qui vous sera proposée, définie ou suggérée oui. Alors, Alors il y a des être. questions, hein, Jade, sur oui. les APSA, mais c'est vrai que nombreuses sont les académies qui ont fait connaître les quatre APSA sur lesquels elles allaient euh, oui. vous interroger, mais pas partout. Je vois il y a une oui. question à Paris, mais ben non, elles n'ont pas été communiquées. Donc, pour l'instant, nous, on n'a pas d'informations supplémentaires. Euh, on n'en sait pas plus. Ça veut dire que de toute façon, il vous faut... Vous préparez, vous avez été préparé sur l'ensemble des absents, euh, même dans les académies dans lesquelles. Euh, vous avez une liste, une liste mmh. de quatre APSA, oui. ça n'exclut pas que vous ayez des questions euh, lors de, de l'échange euh, sur des APSA transverses. En lien avec d'autres tout à fait. Voilà, ne euh, focalisez fait, ouais. pas là-dessus euh, pour ceux qui n'ont pas encore connaissance des APSA. C'est vrai mmh. que ça, dans l'année, nous, hein, dans la prépa, on a insisté là-dessus, c'est qu'il faut connaître sa liste d'APSA quand elle vous mmh. est donnée, mais mmh. il faut aussi ne, ne pas exclure les autres euh, APSA, parce que le jury peut vous poser des questions en lien. Et donc Jean-Paul, j'allais vous le dire, elle va vous mettre le lien, il vous Mis, mmh. le lien du tableau des absats mmh, déjà connu qu'on a mmh. publié sur le site, notre site internet. Donc ça vous donne déjà une idée, et évidemment ce, ce tableau est mis à jour euh, régulièrement. Euh, par, rapport, euh, donc, par rapport aux absats, on, on a fait un gros mmh. point, hein, c'est important de ne pas les, les négliger. Ensuite, une fois que vous avez donc reçu euh, un peu tout ça, vous devrez donc choisir vous euh, bah, le champ d'apprendre au moins de votre exposé, le champ d'apprentissage et l'activité physique support avant d'élaborer votre proposition de situation d'apprentissage que vous présenterez donc au jury dans le cadre de l'exposé qui dure 15 minutes. Suite à ça, vous aurez une partie questions-réponses où le jury viendra vous poser davantage de questions, demander des précisions, ouais, qui ouais. durera aussi 15 minutes. Donc là, vous serez évalué sur vos connaissances scientifiques, euh, sur la sécurité, évidemment, ça on insiste souvent là-dessus pendant l'année aussi, hein, la sécurité en EPS, on vous y attendra, ça c'est sûr, euh, vos choix pédagogiques et la cohérence avec la programmation et les enjeux de l'EPS que vous devez connaître de toute façon déjà. Ça. Voilà pour l'épreuve, euh, maintenant on va peut-être passer aussi à la partie conseil parce que c'est vrai qu'on a oui. beaucoup de questions Alors, comment, sur cette épreuve. Comment euh, construire votre, euh, votre exposé euh, évidemment, alors il y a quelques points sur, euh, sur lesquels il est euh, indispensable de revenir il vous faudra bien évidemment rappeler le contexte d'enseignement en le complétant mmh, hein, mmh. Euh, en le commentant par exemple, vous allez le commenter euh, par rapport à, au développement et la psychologie de l'enfant c'est sous ce, ouais. ce, ce, cet axe-là ce, ça peut être par rapport au texte euh, mais en tout cas euh, commentez-le, ce, ce contexte d'enseignement présenter rapidement l'absin hein, ou l'activité qui va être en lien avec le, le champ d'apprentissage Ensuite, eh bien, vous allez faire une, une analyse du constat hein, qui est fait dans le sujet. Euh, ça peut être l'analyse des comportements des élèves, des éléments explicatifs sur les problèmes que rencontrent les élèves. Euh, ça, ça peut être un, un, une problématique de santé qu'il faut prendre en compte, etc. etc. Donc faites-en une analyse. Il vous sera évidemment indispensable de proposer plusieurs situations d'apprentissage avec à chaque fois euh, un rappel de l'objectif, une description hein, de la situation, les consignes fixées, les critères euh, sur lesquels les, les élèves seront, euh, seront évalués. Euh, expliciter évidemment aussi les liens qui sont à faire entre les différentes situations s'il y en a plusieurs et proposer euh, euh, évidemment des situations qui vont permettre ça paraît évident mais euh, des situations qui vont permettre aux élèves de, de progresser euh, et d'apprendre hein, ne restez pas trop basique introduire enfin des éléments euh, qui vont euh, euh, introduire un, un enseignement cohérent, euh, sécuritaire, j'insiste mmh. sur ces mmh. termes parce que cela a été euh, évidemment mmh. très clairement précisé euh, et dans l'arrêté le, dans le, officiel euh, et, ça a toujours, euh, et ça reste important pour toutes les disciplines. Mais on a hein, autour, voilà, nous, dans... de, nos, de nos professeurs mmh. qui sont ou ont été membres du jury, on sait que c'est vraiment un, un élément un, un, indispensable C'est euh, absolument très important. On peut passer pas à côté sans en mmh. apercevoir en fait. C'est ça, c'est ça. Euh, voilà, donc euh, des éléments qui vont être cohérents, sécuritaires et qui vont donc répondre aux problématiques scolaires. Euh... Voilà, pour, pour l'exposé, hein, donc, vous, vous, Jade l'a dit, hein, il y a un temps de préparation. Mmh. Notez-vous ces quelques points et vérifiez que dans votre réponse, vous avez des éléments pour, pour y répondre. Oui. Hein. Oui, oui. Et puis, pour l'exposé, là encore, ils seront bienveillants, vos jurys. C'est euh, la ils vont, ça, mmh. pour pour C'est ça, pour l'entretien, ils vont, faire, ils vont oui. vous faire tout simplement préciser vos réponses, euh, affiner vos choix et les expliciter. Alors euh, attention, on, il y a un point hein, sur lequel euh, dans les précisions en octobre dernier euh, on a on a mis une petite alerte c'est que certains jurys insisteront et pourront vous questionner sur mmh. votre pratique personnelle de oui. l'EPS, quel rapport vous avez, si vous avez euh, vous même exercé, si vous exercez encore des activités euh, euh, physiques et sportives, voilà c'est un point qu'il faut euh, préparer euh, il est fort probable que certains n'y reviennent pas du tout parce que ce que vous aurez déjà à développer au préalable sera suffisamment mmh, long. Donc, euh, mais voilà, dans, dès à présent, soyez pas que surpris. Ce point soit, soit préparé. Mmh. Voilà, euh, pour donc, le PS, les principaux donc, conseils. Donc, s'il nous demander, euh, du coup, si en effet on devait connaître les programmes dans les grandes lignes. Oui, <rire> évidemment. Enfin, il faut que vous ayez quand même dans les grandes lignes, euh, vous savez que vous n'avez pas à les connaître par cœur. Comme tout à l'heure, il y avait une question sur où je, je trouve les connaissances didactiques. Alors, vous avez beaucoup d'éléments, mmh. là, à travers évidemment les programmes, les attendus de fin de cycle, sur, euh, sur Canopée. Vous trouverez, pour mmh. ceux qui n'ont pas suivi de, de préparation oui. chez nous, oui. euh, beaucoup d'éléments pour essayer d'acquérir voilà, les, les notions et les connaissances utiles d'un point de vue didactique et puis pédagogique, évidemment. Alors on, on continue Charles? ça, voilà, ça c'était pour le PS. Donc maintenant on va se concentrer un peu plus sur la partie entretien de motivation qui suscite beaucoup de questions, en tout cas euh, au sein de nos stagiaires et puis euh, sur les réseaux sociaux on le voit beaucoup aussi, et la partie donc plutôt euh, échange sur les, euh, les situations d'enseignement mmh. et de vie scolaire. Donc, je vous rappelle que vous n'avez pas de préparation hein, pour, ces, pour ces deux parties-là. Vous aurez 35 minutes qui seront accordées à ces deux parties-là. Donc, notamment 5 minutes pour la motivation, plus 10 minutes d'échange et 20 minutes pour l'échange sur les situations de vie scolaire et d'enseignement sur 20 points au total. Vous avez complété déjà, ou vous, vous allez le faire parce que dans certaines académies, le délai est différent, votre fiche de candidature sur Cyclades. Hein, vous, vous me confirmerez. Euh, certains aussi nous ont posé des questions sur comment la remplir. Donc, oui, on y revient à, à la fin de ce live, justement là-dessus. Là, là euh, donc en fait, le, le but, c'était euh, de pouvoir identifier vos compétences acquises dans le cadre de vos expériences personnelles et professionnelles qui pourraient être en lien, qui, qui doivent être en lien en tout cas avec ce que doit maîtriser un professeur des écoles. L'idée, c'était d'arriver vous à, à faire des connexions entre votre expérience perso et ce qu'on attend de votre nouveau métier. Euh, donc ce qu'il fallait faire déjà, nous le conseil c'était de faire un tri hein, entre euh, ce qui va pouvoir justifier de votre motivation à, à entrer dans, dans l'éducation nationale et enseigner ce nouveau métier, euh, et puis arriver à faire le, le transfert de vos compétences que vous avez déjà acquises euh, et les convaincre rapidement que vous serez, euh, en tout cas que vous serez rapidement opérationnel. Hein. Donc qu'est-ce qu qu que j'ai dans mon parcours qui va pouvoir me servir dans ce nouveau métier-là. Donc souvent, hein, si on a travaillé dans le commerce, ça peut être bah, le bon relationnel. Si on a travaillé en entreprise, qu'on a animé des réunions, ça peut être la, la facilité à s'exprimer à l'oral, à synthétiser des informations. Ça peut être aussi euh, savoir régler des litiges si on a travaillé peut-être, je ne sais pas, dans, dans, le, dans le juridique, dans les assurances, hein, bref, mm -hmm. voilà, tout, tout en tout cas, vous pouvez toujours avoir des, euh, des parties de votre expérience qui peuvent vous servir en tout cas euh, pour cette fiche de candidature. Et nous d'ailleurs chez Ford Prof, on en parle après, on vous apprend justement comment, à comment tirer profit de votre, de votre CV. Euh, évidemment, le jury à ce moment-là sera attentif aux valeurs que vous allez mettre en avant, ça c'est sûr, à votre rigueur dans votre façon de penser, hein, que ce soit, on en a parlé tout à l'heure, mmh. que ce soit bien synthétique, carré, ordonné. Que vous arrivez à vous, à vous exprimer clairement, votre éloquence sera aussi jugée parce que on, on l'a dit tout à l'heure, dans quelques mois vous ferez votre première rentrée, et vous accueillerez vos premiers élèves et, et les parents d'élèves et l'équipe pédagogique donc il mmh. faut quand même un peu maîtriser cette partie là à l'oral. Euh, évidemment, euh, évidemment, le jury euh, vérifiera votre motivation à pratiquer ce nouveau métier, euh, votre intérêt pour, euh, pour le milieu de l'éducation nationale, évidemment, hein, pour votre futur métier de fonctionnaire et pour le métier de professeur des écoles. Euh, L'intérêt aussi pour la pédagogie hein, et la didactique, hein, donc ça on l'a vu ensemble, enseigner et comment l'enseigner. Euh, pensez aussi à votre posture, hein, Aurélie, vous en parliez tout oui. à l'heure, la posture du futur enseignant ou du, voilà, de l'enseignant. C'est-à-dire bah, comment est-ce que je me tiens Qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce qui ressort de ma façon de tenir, de comment je parle, de comment je pose ma voix, d'où je fixe mon regard, etc. Tout ça c'est super important. Donc ça peut être un peu votre charisme mais à la fois. Si c'est quelque chose que vous ne, que vous n'avez pas, ça se travaille aussi. Hein. Ça c'est quelque chose qui se travaille. Il n'y a, a pas d'inquiétude. Voilà un petit peu ce qu'on attendra de vous. Il faut vous dire qu'en fait le jury va vraiment vous projeter dans dans une classe. Donc il faut il faut arriver à, à le réfléchir comme ça. C'est ça. Et après, euh, cette présentation vont s'enchaîner mmh. hein, les sujets mmh. et les, les, les, les questionnements sur les situations, ah, euh, oui. situations d'enseignement et de vie scolaire. Ils sont liés à la vie scolaire. Alors, il y a toujours un peu des confusions pour ceux qui, qui euh, se sont préparés seuls. Hein. Situation d'enseignement, comment organiser, par exemple, le travail des élèves de votre classe pour permettre la différenciation pédagogique avec une grande hétérogénéité dans la classe. Mmh. Euh, pendant les évaluations, on sait, hein, ça peut être cela. Euh, la vie scolaire, alors, c'est... Euh, par exemple, deux élèves qui vont se battre dans, dans la mmh. cour. Il y en a un qui saigne du nez. Euh, que faites-vous Voilà, c'est vraiment euh, sur ces deux terrains que vous allez être euh, questionné euh, à la base. Alors là encore, hein, pour construire votre euh, et vos réponses, nous vous invitons à évidemment prendre le temps de décrire l'action euh, et d'essayer d'apporter toujours une justification très pratique euh, réglementaire, on parlait de la sécurité mmh, tout mmh. à l'heure, hein, et psychosocio-pédagogique qui prennent en compte là encore euh, l'enfant, euh, son âge, euh, la spécificité euh, euh, des élèves qui sont, euh, qui sont là, euh, dans la classe, quel niveau, etc. C'est de vraiment essayer de balayer ces différents champs pour construire la réponse. C'est... Euh, à la fois de décrire les actions immédiates que vous allez proposer, mais aussi des actions à moyen et plus long terme mmh. par rapport aux, aux situations. C'est de rappeler également les valeurs qui sont en jeu euh, mmh. dans ce qu'on vous. et dans ce que vous allez euh, présenter, répondre. Et puis, évidemment, de développer sur les compétences mise en œuvre par le professeur des écoles. Ça, c'est vraiment fondamental. Oui, on vous attend sur la maîtrise hein, quand même de ces euh, compétences oui, oui, oui, tout à fait. Euh, voilà pour, pour la, les, les situations. Hein, c'est mmh. une épreuve. Il n'y a pas tant de préparation. Donc effectivement, il va falloir euh, répondre ensuite. Mmh au jury qui va là encore vous faire compléter vos réponses. L'objectif, c'est pas de vous mettre en difficulté, mais vraiment essayer de balayer les champs qu'on a évoqués autour des deux situations. Voilà. Euh, rester en veille bien évidemment par rapport à l'actualité oui, jusqu'aux ouais. dates des épreuves orales, après ça deviendra Oui ça c'est un bon une conseil année, parce que c'est vrai que ça, ça peut arriver si ça se passe quelque chose qu'on vous ça. interroge dessus. Avant qu'on enchaîne sur la dernière épreuve optionnelle, je vois Marie vous poser la question sur les résultats, la date des résultats. On n'a pas encore toutes les dates, on sait que pour mmh. Dijon par exemple ça sera jeudi prochain, le 21, en tout cas c'est ce qui a été annoncé. Si on vous annonçait au micro lors des épreuves que c'était le 22, peut-être que ça allait. Nous, nous, je ne sais pas si on a encore eu l'information, si elle a été confirmée, elle est sur le site internet de toute façon. Mais on, on, en général... On, toutes les académies ne les voilà. ont pas annoncées, ça c'est une certitude. Quand hein. on le sait, on vous, on vous le dit de toute façon, ouais. sur, un, sur notre site internet, sur nos réseaux, donc suivez. Euh, donc euh, maintenant on va quand même faire un petit zoom sur la dernière épreuve orale qui est une épreuve optionnelle donc qui est l'épreuve de langue vivante étrangère qui vous permet de gagner des points mais de ne pas en perdre voilà c'est une épreuve bonus en fait on l'appelle un peu l'épreuve bonus parce que vous ne pouvez que gagner des points supplémentaires donc pour rappel c'est une épreuve donc en langue vivante étrangère qui concerne donc soit l'anglais soit l'allemand soit l'italien soit l'espagnol c'est une épreuve en fait qui dure une heure et qui est notée sur 20 points tous les points au-dessus de 10 sont comptabilisés. Si vous avez moins de 10, vous ne perdez rien. Euh, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, chaque point est vraiment précieux. Donc, si vous êtes inscrit à cette épreuve, vraiment, nous, on vous encourage à, à y aller. Donc, vous aurez 30 minutes de préparation et 30 minutes d'épreuve. Donc, les dix premières minutes seront, se feront dans la langue que vous avez choisie. Vous allez vous présenter, vous allez présenter également le, votre motivation et le document pédagogique que le jury vous, a, vous aura fourni. Donc, mmh. Comme tout à l'heure, on est sur un document euh, pareil, un extrait de manuel, un document pédagogique, une trace une écrite d'élèves, de... une copie. voilà. Donc, vous allez devoir pendant dix minutes vous exprimer là-dessus et sur, sur vous-même dans la langue. Euh, ensuite, vous allez devoir euh, euh, expliquer en français. Euh, comment est-ce que ce document pourrait être inséré et exploité dans une séance ou une séquence donc avec les objectifs, les modalités, un peu, un peu ce que disait Aurélie tout à l'heure ça c'est en français et puis enfin le jury reviendra évidemment sur ce que vous venez de présenter et vous échangerez ensemble dans la langue retenue voilà, pendant, pendant le temps qui reste donc c'est une épreuve qui est assez abordable si vous euh, maîtrisez évidemment le niveau 1 hein, je vous rappelle c'est le niveau B2 donc c'est une maîtrise de la langue, pas forcément courante, C'est pas une langue maternelle, mais vous devez savoir vous exprimer et, en et, et tout comprendre, en tout cas, pas avoir besoin de faire répéter. Mmh. Pour tout ce qui est pédagogie didactique, vous n'allez rien devoir apprendre de nouveau, c'est quelque chose normalement que vous êtes censé déjà maîtriser. Donc, c'est pour ça qu'on vous parle vraiment d'épreuves bonus. Donc, allez-y sereinement si vous l'avez si choisi. Voilà. Par contre, nous, ce qu'on vous conseille, vous, voyez, vous allez revenir dessus, c'est peut-être aussi de gérer votre temps, mmh. notamment sur cette épreuve. Ça sera un peu la, la difficulté. Mmh. Oui. Alors, vraiment, pour, euh, pour l'entretien, si on revient mmh. euh, au début de de, de, de l'épreuve euh, il sera attendu de vous que vous puissiez donc dans la langue que vous avez retenu exprimer votre parcours euh, personnel vos intérêts bien évidemment pour la langue mmh. vivante et puis ben, vraiment la, la motivation que vous avez à éveiller les élèves à la langue mmh. vivante hein, et aux langues vivantes euh, et puis ben, la qualité de la maîtrise de la langue puisque euh, on vous l'avait précisé, mais là, le niveau attendu, c'est un niveau B2, hein, Jade mmh. Donc, euh, il faut avoir une, une maîtrise fluide pour pouvoir échanger avec le jury, même si le dictionnaire n'est pas exclu oui. hein, et que vous pouvez l'utiliser. Mais c'est vrai que forcément, on sait que ça vous fera perdre du temps. Pour la présentation du document euh, que vous ferez dans, dans la langue, effectivement retenue, hein, il faudra bien euh, identifier la nature du document euh, et la préciser euh, ce sera de présenter la source penser à, à bien vérifier mmh. tout cela euh, ce sera alors dans les points que je m'étais euh, noté Jade euh, présenter le, le, le contenu mmh. euh, thème et personne destinataire et puis euh, l'intérêt aussi euh, du thème. Voilà, ça c'est vraiment pour, pour la présentation, ça ne va pas durer très très longtemps, mmh. ça va passer très mmh. très vite. Ensuite, vous poursuivrez avec euh, ben l'explicitation le, le, le, euh, de ce document et quel usage vous en ferez euh, dans le cadre d'une séance. Et là, l'échange se déroulera en français ça. et les questions qui s'en suivront de la part du jury mmh. se poursuivront euh, dans, dans la langue retenue. Voilà, pour l'épreuve de LVE. Une, une épreuve importante qui peut vous faire gagner du temps, si vous y, du, des points si ouais. vous y êtes donc euh, Qui voilà. paraît plus abordable que celle qu'on vient de forcément mmh. euh, de décrire. C'est ça. Donc euh, allez-y euh, sereinement mais évidemment toujours euh, préparé. Voilà euh, grosso modo pour la présentation des épreuves et les conseils qu'on pouvait vous donner, en tout cas euh, pour vous, vous y préparer pour le jour J, euh, des conseils un peu, un peu de dernière minute. Euh, ce qu'on voulait aussi vous rappeler c'est comment est-ce que nous on vous prépare à ces épreuves donc au, cadre, au sein de notre préparation, hein, donc que ce soit à travers des entraînements, euh, bon bah, là les préparations pour les euros ont mmh. déjà commencé depuis début de l'année, mais on propose encore des entraînements, des, des mises en situation si vous voulez. Parce que comme on l'a dit, le but c'est d'arriver à maîtriser la gestion de son mmh. temps, son stress aussi, euh, arriver à être préparé aux questions qui peuvent être déstabilisantes, tout ça, tout ça, ça se prépare. Mmh. Et quoi de mieux que de se mettre en situation euh, de concours pour pouvoir euh, bah, identifier rapidement euh, les, les axes d'amélioration et s'entraîner derrière. Euh, on l'a dit hein, tout à l'heure, les résultats vont vite arriver, notamment euh, la semaine prochaine à jeudi pour Dijon et euh, les résultats d'admission euh, seront communiqués euh, fin juin pour certaines académies. Donc vous voyez, vous avez quand même encore le temps. Comme on le disait tout à l'heure, même si vous n'avez pas encore attaqué la préparation des euros, il est encore temps euh, de sauver les meubles, j'ai envie de dire. On peut encore aller chercher des points et tout n'est pas perdu. Vous êtes dans ce concours, donc il faut aller au bout. Euh, ce qu'on vous propose, nous, principalement, ce sont donc des entraînements qu'on appelle des mises en situation d'oral, hein, donc des entraînements aux euros, qu'on vous propose de réaliser à distance, en ligne donc en webconférence, c'est de la vidéoconférence, soit vous décidez de les passer en groupe soit en individuel donc pour la partie en groupe en fait vous allez pouvoir vous préparer à la CSE, à l'EPS, au français, aux mathématiques donc comment ça se passe en fait ça se passe sur une journée entière donc vous, vous connectez à votre salle de classe virtuelle et en fait, euh, au cours de la journée, vous allez être examiné par votre professeur. Donc vous allez euh, présenter votre sujet devant votre professeur, mais aussi devant un jury qui sera en fait euh, qui sera composé des autres stagiaires de votre groupe. Et le but, c'est de pouvoir bah, justement avoir un peu ce, ce jury recomposé devant vous et de pouvoir derrière aussi avoir le retour, eux, en tant, que, en tant que stagiaires. Évidemment, après votre prestation, votre professeur expert de la discipline vous donnera un retour immédiat avec vos axes d'amélioration et les points forts. Et ensuite, dans la journée, c'est à votre tour de passer qu'au jury et donc de pouvoir assister, commenter euh, la prestation de vos camarades. Le but, c'est vraiment ici, donc évidemment, d'être mis en situation hein, quand on est devant du monde c'est toujours plus impressionnant, mais aussi de vous mettre à la place du jury. Et donc en se mettant dans cette posture-là, on se rend davantage compte de ce, de ce qui peut un peu poser problème, de ce que le jury ce attend. Ce qu'on ne voit pas toujours chez soi. Exactement, ce qu'on ne voit pas quand nous-mêmes on, on présente. Et donc, puis l'intérêt euh, en web, c'est effectivement de s'entraîner sur son sujet à soi, mais aussi de pouvoir participer, dans, oui. de s'enrichir avec le sujet des autres. Donc c'est des, des ouais. journées qui sont denses, mais extrêmement riches et en général vous ressortez hum. tous. Euh, très très mmh. voilà nourri de tout ce qui a été dit, tous les conseils donnés par le formateur jury. Mmh. Ouais, vraiment vous bénéficiez des prestations des uns et des autres et ça pour le coup c'est vraiment, on a toujours des super retours mmh. en tout cas de la part des professeurs ou des stagiaires. Si vous préférez un entraînement individuel c'est possible, hein, ça peut être parce que vous n'êtes pas dispo par exemple mmh. sur la journée ou parce que vous préférez euh, ce format là. Il n'y a pas de problème, c'est pareil, ça se passe toujours à distance en ligne, donc en visioconférence, mais pour le coup en individuel avec votre professeur. Donc nous, on utilise Skype, par exemple, pour ce genre d'entraînement. De, Et donc là, en fait, on est sur un format bah, évidemment beaucoup plus court, hein, de la durée de l'épreuve plus euh, la partie euh, des briefs de votre professeur. Et là, vous présentez votre épreuve à votre professeur uniquement, donc qui a la posture du jury pendant l'épreuve. Et à l'issue de votre prestation, là, vous recevrez les retours bah, personnalisés immédiats, de votre professeur qui est évidemment spécialiste de la discipline et qui pourra du coup vous donner un peu les des conseils concrets d'amélioration des points un peu euh, de faiblesse, voilà, tout ce qu'il faut tout ce qu'il faut euh, améliorer et là c est, c est pour le coup cet entraînement individuel donc qui vaut pour le PS mmh. la CSE le français et les maths mais aussi pour la langue vivante étrangère j'ai vu une question tout oui, à l'heure qui passait en effet on propose un entraînement euh, un entraînement donc euh, un peu, un peu comme, un peu on peut comme global le de la voilà c'est ouais. ça dans les temps de l'épreuve aussi, en avec un débrief et en individuel. C'est ça, mmh. totalement, en mmh. individuel. Donc cet échange-là, lui il dure à peu près une heure, une heure et demie, hein, selon, selon la durée de l'épreuve initiale. Voilà un peu euh, ce qu'on vous propose, en tout cas pour les grosses Alors, parties juste, des épreuves. Euh, la durée en individuel, eh bien euh, c'est vraiment, on va, on va vous mettre en condition dans les temps de l'épreuve. Mmh. Il y aura le même temps, que, que, quelle que soit la, la discipline, non, voilà, ça. le même temps euh, pour l'exposé, euh, ouais. pour la, le temps de, de, qui est réservé aux questions jurées à l'entretien. Et puis ensuite, il y a un temps supplémentaire pour pouvoir euh, euh, avoir un débrief euh, ouais. avec le formateur, bien tout entendu. Tout à fait. Vous ah. vraiment sur une mise en situation de concours. Quoi. Voilà. voilà, et puis après, on a aussi évidemment euh, des entraînements pour la partie plus Entretien de motivation oh. qui est la nouvelle, la petite nouveauté de cette année. Alors oui, un entretien de motivation important. Alors, on a euh, chez Fort-Prof euh, beaucoup de personnes en reconversion. C'est un réel atout pour vous euh, que de pouvoir valoriser vos expériences, votre maturité. Euh, on aura bientôt un live hein, à ce mmh. sujet avec mmh. une, une inspectrice, donc on y reviendra. Mais oui, il est encore possible de vous inscrire si vous ne l'avez pas travaillé à un module sur l'entretien de motivation, la préparation de, de ce, cet entretien de motivation. En trois étapes, hein, un accès à un module e-learning dans lequel on vous explique euh, ce qu'on va attendre euh, de vous dans le cadre de la fiche de candidature notamment, parce que dans certaines académies, il vous a été demandé de la rendre, dans d'autres, c'est encore possible de oui. le faire. Oui. Euh, c'est euh, d'avoir accès à des fiches qui reviennent sur des, des éléments si vous avez un parcours professionnel, comment le valoriser, quoi valoriser, euh, si vous avez une expérience de parent d'élève aussi, est-ce que j'en parle, est-ce que je n'en parle pas, si je me destine, à travailler dans le privé plutôt oui. que dans oui. le public. Voilà, il y a, il y a des, des éléments, des ressources euh, qui sont à votre disposition dans ce module pour pouvoir préparer votre argumentaire, euh, remplir la fiche bien évidemment, mais préparer l'argumentaire qui s'ensuit. Après, vous avez un rendez-vous avec un formateur euh, pendant une heure avec lequel vous allez véritablement reprendre votre CV euh, reprendre la fiche de candidature que vous avez peut-être déjà préparée et voir avec lui vraiment les points sur lesquels mmh. il vous faut insister, euh, sachant que on l'a souvent répété, il ne faut pas faire un CV, mmh. mais ressortir les points qui sont euh, en lien avec le référentiel de compétences du professeur des écoles. Qu'est-ce que je vais utiliser euh, mmh. demain dans le métier, dans mes expériences, dans mon mmh. prochain métier et puis, une dernière étape, évidemment importante aussi, la mise en situation euh, avec le, le formateur, avec la présentation de votre parcours que vous ferez en quelques minutes, suivi ensuite d'un échange. Il vous posera des questions dans les temps, euh, réservés au, au temps d'échange. Et puis, il dé, débriefera avec vous de la qualité de vos réponses et des vous donnera des conseils pour améliorer votre présentation voilà ça c'est le oui c'est ça et puis si toutefois vous avez non. déjà rempli votre fiche de candidature euh, bah, tant pis autant vous consacrer du coup justement à, ouais, à, à euh, votre oui, entraînement oui. à votre mise en situation d'oral et puis avec cette, ce module de learning qui est quand même super riche il y aura toujours de toute façon des, des points à aller chercher lors de la, de la présentation. La fiche de candidature, même si vous pensez l'avoir mal remplie déjà, ce c'est pas, pas, pas grave. grave. C'est comme les dossiers l'an passé, oui, hein. oui. c'est oui. aussi derrière la qualité de vos réponses qui vont venir oui. faire évoluer votre présentation. Donc ne vous dites pas « je l'ai envoyé, c'est trop tard », c'est pas grave. C'est oui, derrière ce que vous allez en faire et en dire donc pas d'inquiétude. Pas c'est vraiment ce qu'on voulait que vous reteniez de ce live aujourd'hui, c'est bon, déjà arriver à, à vous rassurer mais aussi euh, arriver à vous convaincre que ce n'est pas trop tard pour vous lancer dans la préparation des euros. Peu importe votre avancée euh, dans, votre, dans vos révisions, ce n'est pas grave, donc, vous avez toujours euh, du positif à aller chercher, ça pourrait toujours au pire, ça pourrait être un entraînement pour vous pour l'année prochaine, au mieux vous gagnerez des points et vous serez, vous serez admis. Donc finalement c'est tout, c'est comme on dit, donc vraiment allez-y, euh, si vous voulez vous re-regarder ce, ce, ce live en replay pour bien vous noter les points hein, qu'Aurélie surtout avait mentionné euh, pour vous faire des petites checklists de, pour chaque épreuve, c'est pas mal, ça vous permettra de ne pas oublier les points clés euh, à, à présenter, euh, également euh, pour nos stagiaires évidemment nous, on vous conseille de bien reprendre ce qui a été vu euh, toute l'année, euh, que ce soit sur la méthodologie, mmh. la didactique, la posture à l'oral, euh, bon, évidemment toutes les connaissances scientifiques. Euh, Aurélie, vous l'avez dit sur les forums, hein, mmh. on va poster donc ses, ses entraînements en CSEPS et puis après en français et maths. Si, si vous avez des questions, alors vous allez pouvoir les poser bien évidemment euh, sur les forums. Mmh. Hein, et puis, vous avez euh, des formateurs euh, qui, qui vous ont accompagné toute l'année. Vous avez leurs coordonnées. Ouais. Ils vous suivent, vous euh, en particulier. Donc, ne restez pas avec une une question sans réponse un doute ils sont là vraiment pour vous ils ne s'adressent pas à 1500 personnes en même temps ils sont mm. et euh, ils vont être très au taquet de mm. vos <rire> résultats euh, comme nous donc ouais, euh, ça, voilà n'hésitez pas et ah. puis et puis si vous ne faites pas encore partie de la promo bah, on, on vous le rappelle nos professeurs sont ou ont été membres du, du jury donc ils savent quand même très bien ce qu'on attend de vous même avec cette réforme. Donc, ça, c'est important aussi de pouvoir se préparer avec quelqu'un qui, oui. euh, bah, qui, qui, quand même, euh, sait exactement là où on vous attend. Euh, voilà, grosso modo, ce qu'on voulait vous dire. On va vous remettre le lien, peut-être, vers les mises en situation d'oral et tous les entraînements qu'on vous propose. Comme ça, vous allez pouvoir voir les tarifs aussi. Donc, on est sur des, euh, des tarifs très abordables, vous verrez. Hein. Euh, je ne sais pas si euh, Jean-Paul et Yves vont, vont, vont, vont vous remettre. Il y a, tard, y a de nombreuses questions, on pourrait, mais on Merci. va essayer de vous apporter <rire> des réponses euh, individuellement. On est désolé, mais on voulait vous faire passer plein de messages. Voilà, c'est ça. On pense évidemment très, très fort à vous. On va, voilà, prendre du temps ensuite pour euh, essayer de, de répondre à toutes les questions que sur l'entretien, sur le PS, sur les programmes donc on va le faire euh, mais voilà maintenant gardez le cap euh, et la tête haute, avancez, révisez, vous allez y arriver, vous allez avoir votre euh, concours cette année c'est ouais. certain. <rire> cette année c'est pour vous. Merci en, en tout cas pour votre attention euh, bon courage, nous on prend en vous en tout cas donc euh, donnez tout. À bientôt. Au, au revoir, à bientôt.